salut à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce sera euh, un nouveau concept c'est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire je vous partage mon repas de famille plus repas de bébé je tiens à préciser que euh, bébé a 10 mois et euh, aujourd'hui au menu ça sera saumon euh, avec euh, patates sautées aux herbes plus sauce blanche euh, au citron. Donc très facile à réaliser, je prends mon saumon, je le fais cuire sur un filet euh, dans un filet d'huile d'olive, sur un feu moyen. Donc euh, poser les, les filets de saumon jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides, puis euh, donc ça sera cuit, vous n'avez plus qu'à faire dorer les côtés. Et voilà, faites attention à la cuisson parce que ça cuit super vite. Il faut pas que ça, tue, ça cuit trop sinon euh, ça va commencer à s'émiter. Donc je réserve de côté puis maintenant je passe à la préparation des pommes de terre. Donc de la même, dans la même poêle je rajoute un tout petit, un tout petit peu d'huile d'olive puis je mets euh, quelques gousses d'ail et des pommes de terre coupées en petits dés. Je vais saler, poivrer et puis je rajoute quelques herbes. J'aime bien tout ce qui est romarin. Euh, origan, euh, thym aussi euh, vous pouvez aussi rajouter euh, des feuilles de laurier je couvre et je laisse cuire sur feu doux puis pour le repas de bébé dans une casserole je vais faire bouillir des pommes de terre coupées en petits dés euh, dans un peu d'eau de, minérale entre temps je vais passer à la préparation de ma sauce blanche donc je vais mettre une petite quantité de beurre ici j'ai un petit cube d'ail que j'avais congelé à l'avance mais vous pouvez utiliser de l'ail frais tout simplement donc je laisse un petit peu doré puis je rajoute ma crème fraîche liquide de préférence entière Je laisse mijoter, puis je viens assaisonner. Donc je rajoute un petit peu de jus de citron euh, que je ne vous ai pas montré, je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je mélange le tout. Et pour la touche finale, je vais rajouter un petit peu de persil et je laisse encore mijoter 2 ou 3 minutes. Voilà. Après avoir euh, retourné un petit peu les, les pommes de terre, elles sont bien cuites. Je m'assure qu'elles s'écrasent avec la cuillère, donc ce qui veut dire qu'elles sont bien cuites. Et puis finalement pour bébé, donc j'ai mixé les pommes de terre. Je rajoute du saumon, je n'hésite pas à enlever le dos du saumon. Et puis je rajoute un tout petit peu de persil. Pour plus de gourmandise, vous pouvez rajouter une petite cuillère de beurre. Je mixe le tout et puis c'est prêt, il ne reste plus qu'à dresser la table pour toute la famille. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Comme ça, je vous partagerai encore plus de vidéos de ce style. Encore bisous, à la prochaine!